C'est qui est ton mari. Oui c'est mon mari, il a il un problème, il n'entend pas, il n'entend pas notre oreille Qu'il vienne Qu'il vienne C'est mes enfants qu qui sont Qu'il vienne Il faut dire viens chéri Voilà C'est ton chéri Il ne faut pas guérir seul, il faut guérir avec lui Venez monsieur, venez ici Venez ici, venez, venez ici venez. Il n'entend pas bien c'est vrai. Oui. C'est quelle oreille? Quelle? C'est gauche. <coughs> vous croyez que Jésus peut le faire? Yes. Oh, yes. J'espère. Ah, il espère. Yeah. Bon, on va tous espérer. L'espérance peut vivre. Yes. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Nosotros todas mamás esperamos porque la esperanza vivir. Fermez les yeux, si on va faire un examen approfondi. Cierro los oreilles vamos a je hacer un examen. Je vais examiner vos oreilles. Voy a examinar sus oídos. Escan, Escan approfondi. Father, in Jesus name. Padre, en Jésus' Name. Afin que l'on sache que c'est toi seul, Dieu. Et qui fait ce que aucun homme ne peut faire. No Capable de faire ce mm -hmm. lo que les hommes ne no peuvent faire. Pardonne le péché de cet homme. pardonne les pecs de cet homme. Par ta grâce. Et guérile par par grâce. Que cet oreille souffre Que se ouvre cette oreille. En le nom de Jésus. ouvre-toi ouvre tout de suite. ouvre Monsieur me regarde et dit « Qu'est-ce qu'il fait ?»« Je suis dans le sanctuaire céleste. » Mais oui. de oui. Oui. Oui. Oui. ça me rend compte, mais qu'est-ce qu'il Je suis dans le sanctuaire célestial. »« boucher oui. cette oreille. » J'entends J'entends un peu. J'entends un peu. Acclame Jésus. Acclame la Jésus. Ce n'est pas fini. Finissons d'abord avec l'oreille. Fermez les yeux. Le feu vous mène dans sa direction. Il hein? faut que Et ça soit manes bien ouvert. Pardon, in Jesus' name. Para que oui. que, que cette oreille s'ouvre complètement. Que oreille gauche. donne gloire à, no? Don à Jésus-Christ de Nazareth. Don't gloire Jesus. Do give glory Don't Nazareth. Let Jesus. Don't Jesus. Glory Jesus. Give glory to Jesus Christ. Open. Open. Complètement. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Nombre de Jesús. Merci pour la lumière, Merci pour la lumière. Gracias por la luz, Señor. Gracias por la luz, Señor. Gracias por la luz. fuerte luz. He visto una fuerte luz en este lugar. Aquí. In this place. I Why a I Il ne croyez pas. Je vous, je, je vous avais vu en, en, en YouTube. L'esprit m'a. Je ne sais pas. L'esprit m'a. C'est le Saint-Esprit qui m'a guidé envers vous. Il y a beaucoup de pasteurs qui prient sur YouTube. Mais je ne sais pas, le jour-là, le Saint-Esprit euh, le, le m'a touché sur vous. J'ai dit à mon mari que non, il y a un homme là je, que vis, je vis, il a il a la puissance. Moi, je vais aller là-bas, il dit, ah, laisse-moi les histoires de Dieu là. Mon mari ne comprend rien du tout, Histoire il de Dieu. Porté, je suis pas très contente aujourd'hui. Moi, je dis, non, je vais aller, on a tous des problèmes, j'ai problèmes. Louis. Je ne sais pas comment quoi dire, je suis, je suis dépassé, c'est-à-dire que je suis, vous savez pourquoi je suis en joie, je suis en joie on me demande c'est pas à 100% mais j'entends je, que ça vaut moins 15 ans que j'entends Ah ouais Alléluia Power, power, power, power, power Woohoo Power, power Power, power Power, power, power Regardez, regardez, regardez, regardez. Cette oreille-là est, cet oreille est opérée euh, cinq fois. Cinq fois. On a dit qu'il n'y a plus rien à faire, c'est fini. On a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Jésus Jésus Jésus C'est wow. ouais. wow. fini, on euh, a yeah. Donc on a dit c'est fini. Ah oui, oui. On n'a plus rien à faire, on ne peut plus rien à faire. Mais euh, j'ai un autre problème aussi. Et l'autre problème, l'autre problème c'est quoi Oh, c'est simple, c'est simple. Génère. donnez moi lui. Tiens, le où est ton mari Jésus le docteur des docteurs. Soulève. Yes! Yes! Jesus! Okay. Écoutez, écoutez, écoutez, écoutez. Le, le psoriasis, ça fait pas mal d'années et là depuis 6 ans, le seul moyen pour le bloquer, je dois faire deux piqûres par semaine dans les cuisses, le mardi et le vendredi. le seul moyen pour bloquer ces choses -là. Oui, Parce que autrement, j'en aurais sur tout le corps. il wow. n'y euh, a aucun traitement à part ces piqûres là. Je vous donne Alors. 7 jours. Oh, yeah. Power La puissance. moi une bouteille d'huile d'olive. C'est normal. Non, je l'ai dit il y a trois jours à ma, à ma femme, on en a parlé. J'ai tout ça, ça vient du sang de Ménois et ma grand-mère paternelle. Le vous voyez C'est dans ma famille. C'est le sang. Il a compris la leçon. Il a compris. Regardez. Regardez. Je vous ai dit. J'ai bien enseigné à suivre. J'ai bien enseigné, bien je enseigné vous ai dit, dit I told you. Enseigné, okay. que vous êtes vie. Vous n'êtes pas vie parce que vous avez reçu Jésus. You you have Jesus. Mais nous, nous sommes tous vus parce, parce, parce que nous sommes vie. sortis parce de Dieu. Vous comprenez Donc, si vous voyez quelqu'un qui ne croit pas en votre Dieu, c'est que Dieu a préparé quelque chose. Regardez, je vous ai dit, j'étais au bureau de la police là où on m'a accusé les policiers me disent parle un peu plus fort parce que j'ai du mal vous entendez j'ai un problème au niveau donc j'ai compris que oui j'ai ma balle à jouer tout à l'heure je l'ai laissé parler on a parlé à la, la top, fin, j'ai dit, la dit la au policier Voulez-vous que je prie pour vous Il a refusé. Il, il a dit no. il Moi, je ne crois pas. Il il said il said je sais que Dieu n'a pas abandonné l'affaire. Ces policiers-là, Dieu permettra que je le voie encore, God, et je lui montrerai cette vidéo. Dieu, regarde ce que tu as raté. Mais a chose, chose, là. Que là, Je ne l'ai pas dit, c'est peut-être la réponse. Et, et en 2006, j'ai été opéré d'un genou uh -huh. et j'étais allongé sur la table de kiné. La kiné était partie, je ne sais pas où. Et un truc qui est... Bon, parce que j ça m'est arrivé, j'ai fait une chute, j'ai pu. mais avant j'avais des visions, je voyais des choses. Euh, voilà. uh -huh. Et j'ai vu Jésus au-dessus de moi, comment lévitation, tout son corps, mais pas uh -huh. le Jésus des églises, le vrai qui existe, qui est né en Palestine, le vrai juif. quoi. Uh -huh. Et euh, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il aimait me faire Alors il ne m'a pas parlé, qu'est-ce qu'il attendait C'est <rires> quelque que c'est maintenant la réponse. Hein. C'est ça la réponse Acclame pour Jésus C'est ça la réponse Le temps pour lui, ou enfin, pour Dieu, ne compte pas. Nous euh, c'est des, des années, mais c'est peut-être une fraction de seconde. Voilà euh... wow. En ans, mais mais... en venant c'est lui qui a décidé, qui a payé tout. Donc avant, je croyais que non, il devait rester. Il dit moi si je pars. Il a cherché l'hôtel sur l'internet lui-même. Sans moi. Mais son temps est arrivé. Dans la vie, il faut toujours aller de l'avant et tenter les choses. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Il faut toujours y aller. Oh Vous voyez encore, il y a des gens qui prennent votre image, qui qui tra, qui prend les photos de vous, qui vous mettent sur l'internet, qui escroquent les gens. Oui. J'étais déjà fait avoir y mais y je n'ai pas baissé ma foi. Il y en a on m'a scroqué, on a mis votre photo et maman, on m'a dit que non. Mais il faut L'huile, l'huile, l'eau, c'est 220 euros. Et puis pour venir ici, il faut faire la réservation, il faut 120 euros parce qu'il n'y a, a pas de place. Vous voyez ça J'ai dit à mon mari, mon mari il est témoin. Vous voyez ça là, Tout à fait. Mais même là, je ne dis pas, c'est un secret, lui ne connaît pas ce que j'ai dépensé. C'est Dieu qui connaît avec moi. Parce qu'il devait me dire que chérie, il ne devait pas venir ici. Mais ce que tu as dépensé, ça a produit. Non, dépenser pour les conquérir. comme pas grave, même quand, mais quand on vous a stroqué là. Je n'ai pas baissé la foi. Quand on vous a stroqué là. C'est lui qui vous a escroqué, n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait. Amen. Parce qu'il ne va pas aussi garder cet argent-là. Amen. Au Je nom souffle. de Jésus. Normalement, on dit, pour recevoir, il faut donner. Donc, voilà. Quand on doit dépenser, on ne compte pas. On regarde pour ah. les Il ah, est, est en train de prêcher. prêcher de il, a prêché, hein. ouais. il a prêché. hein ah, Il a prêché. Il est fort. Tu vois pourquoi, pourquoi Dieu, tu vois pourquoi Dieu t'a mis à ses côtés ah, C'est Dieu qui a fait ça. Il a fait ça pour ce jour-là. Et sachez-le que son témoignage touchera des milliers, des milliers, des milliers. Oh, yeah. des milliers, oui. De oui. milliers. Oui. Seigneur, c'est toi-même qui s'est révélé à cet homme. Tu You révélé à cet homme. Nous n'étions pas de là. Et toi qui étais venu se réveiller, afin qu'il sache que c'était toi. So Para que sepa que eras, eras tú este pour to que sache pas que réellement tu utilise tué. Pour utiliser cet outil, pour faire disparaître ces démons qui tourmentent sa peau, pour faire disparaître ce démon qui tourmente sa peau, en le nom de Jésus-Christ, tu les sanctifies. En cet outil, tu sanctifié en le nom de Jésus. Pendant sept jours, durant jours, tu vas ton mari. Il va prendre une cuillère à soupe le matin, une cuillère et à soupe le soir, une cuillère. Il va manger une, une cuillère pour la matinée et On une cuillère pour la noche. Oindre, hein? Je l'aime l'huile d'olive. Ah, que la manger. Alléluia! Sept jours seulement. Vous allez revenir. Oui, il, bien il, il volvera pour il soir, il pour il boire. Sept boire. jours. J'ai dit matin, soir. soir okay. Pas midi. J'ai dit matin et soir. Ouindrez. Ouindrez. à n'importe quel moment. No voilà. Tiens à l'hôpital Saint-Jésus. Parce que quand les choses se font, il n'y a pas de hasard. Amen. On ne peut pas programmer les choses. Ça arrive comme ça. Dans ma voilà. vie, ça a été comme ça. Tout à fait. Je laisse Tout venir les choses et ils arrivent. Ah. Ouais, voilà. Même l'enfant a des complications. vas-y. Les complications, c'est terminé. Oh Il y a des enfants qui arrivent. Un garçon et une fille. Allez-y, donnez l'enfant à en votre femme. Acclamons le Seigneur. Merci.